Cette vidéo tutoriel je vais vous montrer comment insérer un cartouche comme ce que vous êtes en train de voir là dont nous allons procéder toujours de la même façon comme nous avions fait avec autocad 2022 il s'agit là d'un cartouche avec des informations grisâtres qui sont remplies de façon automatique en fonction des informations du, du chemin donc toutes ces informations sont remplies de façon automatique en fonction des paramètres du dessin que nous sommes en train de concevoir, tenez par exemple si vous voulez par exemple modifier quelque chose il va vous dire non car ces informations sont dynamiques et sont changées de façon automatique en fonction des paramètres du design d'accord, bien avant qu'on commence la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater et surtout me mettre un commentaire et me poser la question si vous avez des difficultés comme concernant La simulation et des chemins 2D sur Proteus ainsi que AutoCAD D'accord on continue Là je vais venir sur design C'est ce que vous, vous aurez lorsque vous allez débuter Vous allez commencer un tout nouveau projet Du coup bon, je peux fermer ceci directement Pour aller plus rapidement Là je vais cliquer sur le nouveau Sur le symbole design pour commencer un tout nouveau projet vous voyez que l'autre reste toujours en mémoire du coup je vais fermer proteus complètement pour ne rien rater garder en mémoire du coup voilà l'interface de mon proteus je vais lancer à nouveau Pro euh, proteus l'interface de mon bureau je lance à nouveau proteus et du coup je vais cliquer sur ce raccourci de isis où schématique Capture, autrefois appelé euh, Isis dans le temps. D'accord, je vais venir ici sur View. Je vais redimensionner les, les parts de la grille. Je vais également changer euh, la grille et mettre comme c'était au départ. Donc, nous, pour insérer un cartouche, il doit falloir venir ici sur ce symbole de Sur ce symbole de plus. Sur ce symbole de plus. Euh, sur ce symbole de plus. C'est à quel niveau là Donc sur ce symbole de S Là je vais cliquer une fois Une fois là vous allez cliquer sur le symbole P Et puis vous allez parcourir là Et puis prendre Head Donc nous allons parcourir Vu que je connais déjà le chemin Je vais prendre ceci Vous avez vu que vous avez la possibilité de prendre d'autres informations Je vais prendre Head Je double clique une fois Puis je ferme là, Je vais prendre le Head Je clique là une fois Et je viens poser quelque part là je viens poser quelque part là. Et du coup vous voyez que je ne suis pas très focus lorsque j'appelle les composants. Je veux redimensionner la zone de travail de telle en sorte que cette, ce, les deux, ce, ce, ce cartouche, cette cartouche soit un peu plus en avant. Là du coup je vais venir sur système. Set suite size. Je clique une fois. Et je prends 4 inch par 2 inch et puis je dis ok. Et puis je clique sur zoom étendu, échec et bam. Ça remonte le cartouche que nous avions fait un peu en avant. Là je vais sélectionner et poser comme c'était. Donc voilà par exemple par, par défaut les informations que nous avions sur le cartouche que nous venons d'installer. Et puis nous allons apporter des informations sur le chemin et vous allez voir que les champs grisâtres là vont se remplir de façon automatiquement seule. Du coup vous allez venir ici sur « Design » et puis « Edit Design Properties » d'accord le premier nom vous allez mettre le nom le nom du chemin dont je vais appeler euh, insérer un design donc comment insérer un cartouche là j'ai ça en mémoire d'accord je vais copier là et puis j'insère d'accord ok le document je vais dire c'est un document 2022 13-14 d'accord 14 d'accord et la révision je vais dire que c'est la révision 2. Vu que nous avions déjà fait un autre numéro, la révision numéro 2, et l'auteur, je vais dire euh, Ibrahim Eric. Ibrahim Eric, d'accord. Et puis je peux valider, ok. Vous allez voir automatiquement lorsque le chemin va régénérer, les informations vont changer encore seul. Là, du coup, je vais revenir encore sur design, edit properties. Donc vous voyez comment les informations ont changé automatiquement seul. Donc vous voyez là insérer un cartouche Ibrahim Eric. D'autres informations vont revenir bien après seul lorsque nous allons apporter des modifications. Et du coup pour le nom du chemin, nous n'avions pas encore enregistré le chemin. Vous voyez c'est on title. Voilà pourquoi ça met on title. Et du coup nous allons enregistrer. Donc je vais enregistrer sur le bureau un peu par, par, par hasard. Par hasard donc je garde dans mes documents par défaut là je clique ok donc vous voyez là ça a changé le nom lorsque je vais revenir actualiser le chemin du coup le chemin le nom va changer seul donc vous voyez que le nom de, de, de la carte de, le nom est tellement très long je vais mettre quelque chose un peu court d'accord et puis vous allez voir le comportement le nom du chemin est le nom est tellement long voilà pourquoi un peu ça se trouve là et puis nous allons changer le path ici donc vous voyez le chemin si c'est tellement long c'est tellement long donc nous allons un peu essayer de reconfigurer ceci et du coup je vais enregistrer le chemin sous un autre nom donc save project as et je vais changer le chemin. En lieu de place de mettre sur mes documents, je vais peut-être décider de mettre peut-être sur mon disque local C, dont je garde dans le, le, le disque dans le disque dans la racine du disque C. Et du coup, je vais effacer ça pour que le nom soit un peu court. Et puis je vais dire OK. D'accord. Il dit qu'il n'y a pas euh, le l'extension. Là, je vais dire euh, non. D'accord. Je vais dire cartouche. D'accord je ne sais pas ce que j'ai fait et lorsque je vais régénérer le chemin vous allez voir les informations là vont revenir automatiquement comme un jeu donc vous voyez là, voilà le nom que nous avions fait du coup vous voyez que les informations grisâtres sont remplies de façon automatique et ça correspond bel et bien au chemin que nous avions, euh, nous nous sommes fixés et du coup je vais ajouter le texte là, je vais cliquer sur symbole A et puis component, et puis je clique une fois là, j'ai ça en mémoire je vais coller je vais par la même occasion augmenter la taille du texte je vais mettre 30 inch et du coup mettre en bolt donc en gras et changer la couleur de fond là et puis je dis ok Donc je peux prendre le sélecteur et puis je viens positionner à ce niveau donc c'est un peu comme ça que vous pouvez insérer des cartouches de façon automatique comme vous voyez le plus souvent dans le cas de, euh, des projets isis D'accord, si vous voulez, vous pouvez toujours changer les pas de la grille pour pouvoir bien positionner les éléments. D'accord, vous voyez là que je peux changer les pas de la grille pour pouvoir bien déplacer les éléments. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et Si vous êtes nouveau sur cette chaîne... Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. C'est-à-dire, si vous apportez des modifications sur le chemin, automatiquement, ça va changer seul et insérer ces cartouches. Vous voyez que ça prend également en compte l'heure que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire ce temps récemment à 13 heures. Et ça prend également en compte la page sur laquelle nous sommes en train de dessiner. Donc, si vous venez, par exemple, sur « Design », et puis nous ajoutons un tout nouveau « sheet, d'accord donc j'ajoute un tout nouveau, un tout nouveau chemin. Par exemple, euh, oui, là où il faut ajouter un nouvel sheet. Là, je clique un nouvel sheet et puis j'insère encore un tout nouveau header. Euh, euh, euh, euh, les deux. Header, les deux, ça va changer automatiquement et prendre en compte ce paramètre automatiquement seul. D'accord Je vais cliquer sur euh, système, set sheet size. Donc, je remodifie la zone de travail. OK. De clique sur Zoom étendu. Vous voyez bien que ça a changé. Maintenant, c'est la page 2 sur 2. Ce n'est plus la page 1 sur 1 comme nous, sommes, nous, nous étions précédemment. Et puis, pour basculer de la page 1 vers la page 2, c'est relativement également très facile. Il suffit de venir sur « Design »« sheet 1 ». Donc, vous voyez que nous sommes là sur la page 1 sur 2. Et puis, si je bascule sur « Design » 2 nous allons basculer sur la page 2 sur 2 d'accord c'est un peu comme ça que vous pouvez apporter des cartouches sur vos chemins alors les gars je pense c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu lâchez moi un pouce like et si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater sur ce je vais vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo Sweeting grâce for watching and don't forget to subscribe to the channel have a nice day peace